Ouais, les Franjo, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, écoutez, vous avez envoyé la vidéo sur Nekfeu dans le 12ème univers Votre interaction sur cet épisode a été bien plus forte que d'habitude, donc on a tout cassé en recommandation Quand je vous dis que c'est vous qui faites tout le job, une fois le contenu en ligne Bon avant de commencer, je voulais quand même qu'on voir quelques points La dinguerie en musique d'intro, c'est le son Gina Gina de BKL Allez donner de la force à cette pépite de Toulouse et le son d'outro Parce qu'on me l'a également beaucoup demandé sur le P de Nekfeu, c'était Zéro de Salek Et en parlant d'eux, préparez votre plus grosse force, car on est parti pour le troisième épisode de Rap Review Client, tu fais fuir quand tu vends avec un disque. Comme dans The Wire Girl, y'a pas d'oseille sans le jamais, risque. Jamais. Le col 45 entre tes yeux, c'est RIP. Jamais. Alors Salek, comment dire, l'été dernier, j'ai demandé sur Instagram que l'on me suggère des artistes. Sur plus de 200 suggestions, il en avait facile euh, 40 pour lui. Du coup, moi, je me suis dit quoi euh, Vas-y, il a percé lui déjà ou quoi euh... Non, non. <rire> non, non, juste il est trop chaud ce bâtard. Du coup, depuis, on est resté en contact, on parle pas mal. Et là, au moment où je fais cette vidéo, il s'apprête à représenter les Hauts-de-France au Buzz Booster de 2019. Alors pour info, c'est un gros tremplin musical national et c'est qui qu est ça qu'il avait rapporté l'an dernier. Bref, on a affaire à un gros bosseur qui gère très bien son imagerie et bâti ses tracks autour d'un délire jusqu'ici très numérique que ce soit sur le visuel ou dans le travail de l'audio. Il m'a dit que son but était d'arriver à créer une parfaite alchimie avec sa vision brute du rap et la mélodie de la pop. Alors depuis quelques mois, il fait pas mal de shows avec ses gars du North Face Record qui commencent à bien monter aussi. Bekar, Ballo, Luchi. Et si c'est pas déjà fait, ben je vous conseille fortement de surveiller tout ce petit monde. Allez, on se passe une petite exclue que l'a spécialement lâchée pour la vidéo. Et on passe à la seconde pépite. J'ai des syndromes maladiques, impossible à définir dans le J'avance les phares sans jamais m'arrêter, je crée des étinzelles. J'enfile un masque et je les éteins un seul La clique elle est pleine de sacs, mode furie dans la salle activée en cri que des tapages, Nocturne, des bombes de napalm je comme ça, tout comme le trap D'OTA je fais partie de ceux qui ont réussi à me donner des frissons sur une track depuis cette année. Je l'ai découvert l'an dernier grâce à mon frère et j'ai pu suivre l'amélioration de sa plume au fil du temps. C'est une musique de base très adolescente, Bobo, qui a évolué en quelque chose de plus mature. J'aime beaucoup cette vibe qui s'inspire fortement du rétro électro qui peut se faire au Canada et je vous propose de vous caler un extrait de mon coup de cœur. Ils disent que c'est le but qui compte et que se tourne jamais les moyens moyens. Mais je le crie fort, moi, j'ai besoin des autres pour continuer J'ai besoin des autres, j'ai besoin des autres Besoin des autres pour exister Donc Seigneur épargne-les, s'il te plaît Seigneur épargne-les Dis-moi mon pote, comment tu fais pour vivre dans un monde où l'amour se fait alors lui, cet artiste, ce gars, hello carré, est au carré, c'est un fou, <rire> je vous explique pourquoi Depuis que je l'observe, c'est-à-dire son planète rap avec Big Fleoli Il m'en a fait vivre des émotions d'une extrême à l'autre J'ai eu un réel coup de foudre pour un freestyle en particulier Et là je me suis dit, wow ok, il, il est vraiment très fort Souvent je rigole mais en ce moment je suis triste, pourquoi Parce que mon père est mort le jour de mon planète rap Et j'oublie les soucis, les drames, toutes ces larmes sur mes draps De ma vie je suis l'auteur et justement, à côté de ça, toujours de bonnes zones positives sur les réseaux sociaux. Il me casse de rire avec son énergie de folie qui ressort de lui. Bref, il me semble être très humain comme artiste. Avec son rap assez ouvert, il est très bon en technique. Et sur l'écriture, rien n'est laissé au hasard. Alors c'est pour le moment très personnel. Je ne sais pas s'il va continuer ainsi à long terme. Mais là, maintenant, là, faut le faire péter. Allez, je vous mets un petit extrait de sa série de freestyle. Psychologue, merde On m'a réclamé des freestyles Non, moi, je n'ai pas la vie de star On t'a répété, que tout raté C'était arrêté, ma pu l'amour j'en ai plus que les projecteurs une main sur ma plume deux hommes sur la lune disent que je suis prometteur Donc j'y crois plus que tout ce qui m'arrive c'est presque fou mais ma maman s'inquiète fort car... on passe à Siranda EKA futur décapsuleur de meufs le cupidon en diablé <rire> gens C'est sur le feat le frérot Likos que j'ai découvert Et j'ai direct accroché Et c'est quand j'ai pu écouter quelques futures sorties Que je me suis dit ok là faut lui donner de la force Mais genre maintenant parce que c'est le prochain artiste suisse à péter C'est du très très bon Lofi Il est fait pour ça honnêtement Et le fait qu'il pose en français et en anglais C'est du pur délice Il nous prépare un petit album en deux parties Je vous mets les covers à l'écran Par contre pour le reste voilà je ne vous spoil pas Juste c'est bien réfléchi Allez on s'est chauffé je vous cale ici aussi Une petite exclu très chill Rendez vous cet été The Kid. Wouah, il est... il est très bon depuis bien longtemps et la lumière est enfin tombée sur lui depuis quelques mois. Sa maîtrise du rap chanté est unique. Je l'ai découvert par le biais des frangos du Discord, puis réaperçu un peu plus tard chez le poteau une minute de rap et depuis, je ne cesse de le voir grimper. Et honnêtement, il le mérite. Autant il y a des entre guillemets rappeurs que tu ne peux reconnaître dès les premières secondes, autant dans cette playlist, je ne vous ai sélectionné que des gars qui ont leur délire et Tsu est certainement celui pour qui ça marche le mieux. Mention spéciale à Hugo Posé qu'il a invité en vidéo à plusieurs reprises sur sa chaîne. Si jamais tu passes par là, bien vu mon gars. C'est une énorme exposition qu'il a eue, que tu lui as donné Et qu'il a su saisir Continuez de tout casser, que ce soit l'un ou l'autre, grosse force à vous C'est pas vous les gars mais je trouve que c'est euh, pas mal Les alliances qui se créent là depuis quelques temps Avec les, les vidéastes euh, en dehors du rap Et les artistes, alors c'est encore très peu mais Ça commence, ça commence et si on écrive notre propre histoire On se fout de ce qu'il en deviendrait Même si tout paraît Parfois illusoire toutes ces années Allez petit bonus parce que je sais que vous kiffez quand je partage des bails en dehors du rap Grosse force au trio AOM Ces trois sœurs qui font de l'électropop Je vous ai vu il y a pas si longtemps sur Toulouse Et ce genre de voix qui se complète Maman un délice C'est encore tout récent mais elles ont déjà un beau public Maintenant euh, pourquoi ne pas ouvrir un peu plus les portes Ça me plaît beaucoup Et pourtant j'étais très enfermé dans le rap avant Et honnêtement ça ne fait pas de mal de s'ouvrir à ce qui se fait ailleurs Dans les autres styles musicaux Allez on se quitte là dessus, vive la musique Je vous dis à très bientôt, ciao les frangos Mon étage.